Pour les annoncer la et les présentations, député de Nippie-en-Carton. Merci. Merci. À la nouvelle ministre de la Santé, 40 de tous les enfants qui essaient d'avoir accès à des traitements santé mentale ne peuvent obtenir les traitements nécessaires. Il y a eu une augmentation de 67 dans l'hospitalisation des jeunes qui ont des troubles de la santé mentale au cours de la dernière décennie. La majorité des gens qui sont traités en Ontario aujourd'hui après une tentative de suicide ne sont pas suivis par un psychiatre dans les six premiers mois après cette tentative, six mois sans traitement. Ça peut même aller jusqu'à 18 mois pour les gens qui souffrent de dépression ou d'anxiété. Si ce gouvernement libéral et néo-démocrate refuse d'égaler les 1,9 milliard de dollars d'investissement au niveau fédéral pour la santé mentale, pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de faire les investissements nécessaires dans notre système de soins de santé mentale? La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président sur ce sujet très important de la santé mentale, je crois, qu'il faut avoir une discussion sur ce sujet parce que tous les partis sont de, du même avis sur cet aspect très important de notre santé. Mon prédécesseur a dit souvent qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Je crois que la santé mentale est la partie la plus importante de notre bien-être. Notre gouvernement a mis en place un plan complet qui touche tous les aspects de la santé mentale, en commençant par la recherche, afin de comprendre le cerveau humain de façon plus appropriée. Évidemment, nous étudions aussi la prévention, l'identification précoce et le traitement. Vraiment, tout le domaine de la santé mentale, et nous nous engageons à faire encore plus. Complémentaire, député de lennox frontman Lennox et Eddington. a était un jeune homme dans ma circonscription et comme beaucoup de jeunes a considéré la vie comme étant très difficile. Ses parents ont essayé de l'aider. Mickael a rencontré des travailleurs sociaux, des médecins plusieurs fois. Il a admis qu'il était suicidaire, mais on lui a dit que c'était simplement des hormones. Michael a essayé de se suicider trois fois en un an. À chaque fois, ses parents demandaient qu'on le garde sous surveillance, mais on lui a dit, on leur disait simplement de le faire eux-mêmes. Peu après, au cours de sa quatrième tentative, il s'est en effet enlevé la vie. La ministre doit répondre à la question qui se pose, c'est-à-dire pourquoi quelqu'un qui a déjà essayé de se suicider trois fois et voit sa famille essayer de trouver une solution n'obtient aucune aide. La ministre, au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Il ne fait aucun doute de ce côté de la Chambre, que beaucoup a changé en Ontario au cours de la dernière décennie en ce qui a trait à la santé mentale. Il y a beaucoup plus de demandes dans le système pour la santé. Nous savons qu'il y a des régions où les listes d'attente sont plus longues et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés de l'avant avec une nouvelle stratégie pour la santé mentale en Ontario. Les conservateurs disent qu'ils investiraient 1,9 milliard de dollars sur 10 ans. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas un assez grand investissement. En fait, intervention du président. Bien que ce ne soit pas très sensible, nous allons maintenir le décorum, s'il vous plaît, ne chahutez pas. Monsieur le Président, ce n'est pas assez. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a augmenté le financement en santé mentale de 10 milliards de dollars et je crois que la démonstration de 5,9 milliards montre simplement comment les conservateurs ne sont pas prêts à gouverner la province. Complémentaire final, député de Stormont, Dundas-South-Biangari. Encore une fois, le ministre. Notre nouvelle installation à Cormo rassemble plusieurs organismes sous un même centre. C'est un seul arrêt pour les gens qui ont besoin d'aide en santé mentale. La semaine dernière, au cours de la cérémonie d'ouverture, on nous a rappelé à quel point un centre n'est pas assez. Un parent nous a posé la question suivante. Est-ce que vous êtes en train de me dire que mon enfant diagnostic, reçoit un diagnostic de santé mentale et il a besoin d'un psychologue et que, que ce psychologue lui sera assigné? Le chef du personnel a dit non, nous n'avons pas de, psy, de psychologue à assigner. Quand est-ce que nous fournirons les services en santé mentale qui sont nécessaires à la population? Le ministre, je crois qu'il est très important pour les Ontariens de comprendre ce que proposent les Ontariens, dans leur, les conservateurs dans leur programme électoral. 1,9 milliard de dollars sur 10 ans. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés à dépenser 10 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. L'ancien ministre et la nouvelle ministre de la Santé ont dit qu'il fallait investir plus qu'1,9 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. Et ce n'est pas assez de lancer de l'argent au problème. Il faut vraiment réorganiser le programme pour répondre aux demandes. Et c'est la raison pour laquelle nous allons de l'avant avec la santé sur le plan de la santé mentale. C'est la raison pour laquelle nous avons intervention du président. Deux éléments. Lorsque vous donnez votre réponse, faites passer votre réponse par la présidence et il faudra aussi que le chahut arrête. Continuez. C'est la raison pour laquelle monsieur le président nous avons investi dans de nouveaux centres jeunesse qui sont construits autour de la vie des jeunes et qui répondent à leur demande d'accès 24 heures. C'est la façon dont il faut approcher la santé mentale ici en Ontario. Une nouvelle question, député de Renfrew-Nupissing-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Ma grand-mère a passé les 32 dernières années de sa vie dans une institution de 1929 à 1961 lorsqu'elle est décédée. Vous savez, on ne les enferme plus maintenant et c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne tout de même. On leur permet de languir sans, traitement, le, sans tra le traitement dont ils ont besoin. Nous avons plusieurs organismes, des organismes dans ma circonscription, comme le Centre robidine le Centre Phoenix pour les enfants et les familles. Mais la réalité est que cette crise en santé mentale, je suis d'accord et je suis d'accord avec la avec belle cause pour la cause, mais il faut arrêter de causer. Il faut vraiment s'attaquer à cette crise de notre société, nous assurer que les ressources nécessaires sont dédiées afin de mettre fin à cette crise en santé mentale. La ministre de la Santé des soins de durée. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire que nous sommes d'accord. Tous les trois parties de cette Chambre sont d'accord. Nous sommes su sur la même longueur d'onde. C'est ce que, ce que nous faisons depuis 2003. Nous avons des investissements continus depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous avons augmenté l'investissement de façon exponentielle. Nous avons fourni des services aux enfants, 50 000 Nouveaux accès à des services de santé mentale pour les jeunes en termes d'adultes. Nous fournissons aussi de l'aide pour le logement. C'est un grand développement qui est mis en pleine œuvre. Nous avons 1150 nouveaux logements qui ont été ajoutés, en plus de ceux qui ont été ajoutés au cours des trois dernières années. Nous avons aussi diminué l'itinérance, ce qui améliorera le soutien aux gens qui souffrent de santé mentale. Merci. Complémentaire. Député dalgin London. À la ministre de la Santé, au cours des onze dernières années, l'accès aux services à London et dans le sud-ouest de l'Ontario est devenu de plus en plus difficile. La demande pour ces services est en augmentation, alors que le financement continue d'être sta stagnant. Il est impossible d'avoir accès aux services dont les gens ont besoin et le gouvernement a investi dans la bureaucratie, dans l'administration. s'est retiré de la table de négociation auprès des centres. À London, les enfants peuvent attendre 224 jours pour des services de, théra de thérapie et 226 jours pour les services de traitement intensif. Ma question à la ministre, c'est est-ce qu'elle est, est, qu est d'accord sur le fait que ces temps d'attente sont inacceptables et si oui, est-ce qu'elle va s'engager à, à, à investir 1,9 milliard de dollars de plus pour la santé mentale en Ontario. La ministre, laissez-moi être claire. Mon, notre gouvernement dépensera plus que la proposition que nous avons vue récemment faite par les conservateurs. C'est un engagement que nous avons pris, absolument. Et nous savons aussi d'où reviendront les fonds. Ça manque du côté de l'autre côté. Pour réitérer sur les investissements que nous avons faits, nous avons investi 114 millions sur trois ans, 50 millions à chaque année de plus pour chaque année suivante pour avoir un meilleur accès aux services en santé mentale et pour diminuer les listes d'attente. Je crois que l'un des programmes très importants est le programme public de psychothérapie qui aidera les gens qui ont des problèmes d'humeur, tels que l'anxiété, et qui obtiendront un appui, un soutien pour gérer leurs conditions. Nous faisons plus. Député de Dufferin-Caledon. Selon Santé mentale chez les enfants Ontario au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation de 67 du taux d'hospitalisation chez les enfants qui ont un trouble de santé mentale. Au cours des 25 dernières années, il y a une diminution dans la capacité des services en santé mentale chez les jeunes. Lorsque la première mini lorsque la ministre et moi-même avons siégé au Comité permanent sur les maladies mentales, nous avons fait des recommandations et nous avons dit, je cite, que peu importe nos convictions politiques, nous reconnaissons qu'il faut faire mieux. Est-ce que le ministre appuie encore les 23 recommandations que nous avons faites au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire... que nous sommes sur la voie de transformer les services de santé mentale pour les jeunes en Ontario. Nous voulons répondre à la demande de croissante et nous avons établi des organismes à l'échelle de la province pour créer un seul point d'accès aux services pour les jeunes. Et ça a été appuyé par le projet de loi 89. Nous avons mis en place toutes les structures nécessaires et cette transformation qui parle de la santé mentale a été rejetée par les conservateurs de l'Ontario. En fait, j'aimerais ajouter ce qui suit. Les conservateurs ont proposé une augmentation de 1,9 milliard de dollars, mais une diminution de 16 milliards de dollars en compression financière. Qu'est-ce qui se passera avec ces services en Ontario? Les compressions qu'ils proposent euh, par le, la garantie au peuple, si c'est encore une garantie, mais si c'en est encore une, ces propositions de compression élimineront mon ministère au complet. J'aimerais donc savoir est-ce que c'est une augmentation ou une décompression. À l'ordre. nouvelle question, la députée de Wellen. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé, Nancy Bilbo. Est infirmière retraitée de 68 ans. Le dimanche, elle a été hospitalisée et elle y a passé 24 heures dans une chaise aux urgences. Après son arrivée sur une civière, elle a été mise en fauteuil roulant. Elle avait des, une douleur abdominale très intense. Elle, euh, Elle a passé des heures aux urgences et ensuite elle a passé des heures dans une chaise au corridor des urgences et elle avait un niveau de douleur de 12 sur une échelle d'un à 10 La ministre peut-elle expliquer pourquoi Nancy s'est fait traiter dans une chaise aux urgences plutôt? tôt que dans une chambre là où sa dignité aurait été protégée et là où on, pourrait, on aurait pu maîtriser sa douleur. La ministre de la Santé, lorsque l'on entend parler de ce genre d'histoire triste, la question se pose, quelles ont été les circonstances C'est une situation particulière. J'espère donc que la députée, d'en face a eu des, euh, des contacts avec mon ministère pour euh, discuter des détails de cette situation. Bien entendu, nous nous attaquons au surpeuplement des hôpitaux. Nous avons fait des investissements importants dans les hôpitaux. L'année dernière, nous avons investi presque 500 millions de dollars dans les hôpitaux de l'Ontario. Et lors du budget de 2017, nous avons investi plus de 500 millions de dollars c'est-à-dire une augmentation de 3,1 du budget du réseau hospitalier. Ce sont des investissements importants, nous augmentons la capacité de nos hôpitaux et nous avons l'intention de poursuivre ces efforts. Question complémentaire. Nancy a non seulement reçu son traitement dans une chaise aux urgences, mais on lui a dit que, bien que sa condition devait entraîner une hospitalisation, mais il n'y avait pas de lit disponible. Elle avait donc deux options. Elle aurait pu attendre deux jours pour un lit ou elle pourrait ou pouvait retourner chez elle. Donc, elle a choisi la deuxième option. La ministre de la Santé pense-t-elle que c'est acceptable que les grandes pressions libérales qui ont entraîné ce surpeuplement et donc, Nancy a été obligée de retourner à la maison de manière prématurée. La ministre, je voudrais d'abord féliciter nos travailleurs de première ligne. J'étais à l'hôpital de Brantford la semaine dernière en fait aux urgences, là où on a augmenté la capacité afin d'améliorer les services offerts à cet hôpital. Nous faisons ce travail de manière graduelle le surpeuplement constitue une situation très difficile pour les patients ainsi que pour le personnel du réseau de la santé. Je voudrais dire à la députée, nous avons aj ajouté 26 lits au réseau du en automne de l'année dernière. Nous travaillons à cet effet et nous poursuivrons nos efforts. Complémentaire final, 26 lits ne suffisent pas tous les sites étaient surpeuplés et étaient débordés. Ce n'est pas une question des administrateurs de Well ni des travailleurs de première ligne qui s'efforcent à faire le meilleur travail possible étant donné le sous-financement du réseau. Il y a eu trop de compression et donc ces hôpitaux sont tout à fait débordés. La ministre devrait arrêter de parler d'un du, financement temporaire et devrait plutôt s'attaquer aux problèmes de surpeuplement pour que les gens que, tels que Nancy ne, ne soient pas obligés d'y faire face. La ministre, nous savons que les hôpitaux font face à une demande croissante en raison de notre population vieillissante. Nous louons les efforts des travailleurs du réseau de la santé. Cette année, nous avons aussi vu l'une des pires saisons grippales. Nous avons ajouté 1 200 lits hospitaliers, c'est l'équivalent de six hôpitaux de taille moyenne. Notamment, nous avons ajouté des places de transition à l'extérieur des hôpitaux pour jusqu'à 1 700 patients qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Par exemple, le Centre Reactivation et des soins aigus à Mackenzie Health. Nous nous attaquons à ce problème, nous faisons des améliorations graduellement et nous allons continuer de favoriser les intérêts du réseau de la santé. Nouvelle question la députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Le gouvernement connaît très bien le cas de Stuart Klein, un homme de London qui est décédé le samedi de la semaine dernière. Hier, le fils de ce monsieur a demandé des excuses de la part de la ministre de la Santé. David a écouté avait écouté sa réponse à ma question la semaine dernière et il était offensé car elle avait dit que son ministère s'engageait à coordonner le retour de ce monsieur à la maison. Mais selon David, la ministre n'a pas appelé la famille son personnel l'a pas appelé non plus. C'est une insulte. La ministre de la Santé présentera-t-elle ses excuses à cette famille? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Bien entendu, le décès d'un être cher est une expérience tout à fait douloureuse. Je présente donc mes condoléances les plus profondes à cette famille. La première ministre a également présenté ses condoléances hier. Le réseau de la santé ontarienne est prêt à aider toute personne qui retourne au Canada après avoir été blessée à l'étranger. Il y a des lits disponibles pour des patients qui ont besoin de soins critiques en Ontario. Donc, nous encourageons les assureurs de, de coordonner les offres avec les airlists, avec le personnel du ministère pour offrir une meilleure coordination de soins de santé. C'est une tragédie tout à fait horrible. Et donc quelque chose de terrible s'est produit lorsque le père de cette famille était à l'étranger. Donc je présente mes condoléances. Question complémentaire. David Klein a dit à la radio que c'était un... Absolument inapproprié le fait que la ministre n'assume pas sa responsabilité. Selon David, la ministre a empiré la situation, n'a pas assumé sa responsabilité. Elle a blâmé l'assureur, mais l'assureur avait fait plusieurs appels dans plusieurs villes. Hier, dans cette chambre, la première ministre a blâmé tout le monde sauf à son propre gouvernement. Pourquoi le gouvernement libéral blanque des autres plutôt de soumettre la responsabilité de leurs propres échecs La ministre. Monsieur le Président, je tiens à dire que lorsque les Ontariens sont à l'étranger et lorsqu'ils achètent une politique d'assurance de voyage, on dépend de l'assureur pour collaborer avec le reste de la santé. Nous dépendons des assureurs de voyage qui doivent faire preuve de diligence raisonnable. Il y avait des lits disponibles. Les professionnels de soins de santé étaient sur le terrain. Il y avait euh, les membres du personnel du Harlis qui euh, faisaient des efforts de coordination. Le personnel du ministère est prêt à offrir les meilleurs soins possibles aux Ontariens. Donc, je m'engage à ce que ces mécanismes de communication soient renforcés et nous aurons davantage à dire à l'avenir. Complémentaire final, pendant des décennies, les hôpitaux de l'Ontario ont fait face à des compressions annuelles et donc les patients se font traiter au corridor et il y a une crise de, de surpeuplement qui nuit aux familles telles que les Klein. Le gouvernements libéraux et conservateurs et les budgets hospitaliers. Les professionnels de soins de santé de première ligne méritent les ressources nécessaires pour traiter les patients. Et en cas de situation d'urgence, quel que soit l'emplacement d'un ontarien, il devrait faire confiance au réseau de la santé. David Klein et sa famille ne font plus confiance au réseau de la santé. Le gouvernement libéral, comment va-t-il changer cette situation La ministre, je voudrais réaffirmer qu'il y avait des lits disponibles. Les lits de soins aigus de niveau 1 et 2 le 26 février, il y en avait 31. Au sud-ouest, il, il y en avait 16. Leur liste terrier Saint-Clair en avait 7. À Hamilton, en avait 34. Nous devrions donc Mieux coordonner nos contacts avec les entre les assureurs et les airlesses et nous ferons en sorte que cette coordination se fasse. Nouvelle question, la députée de Huron Bruce. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Il y a un établissement de soins de santé à Godrich. Et je l'ai visité juste avant le Noël. Mais lorsque je suis allé au troisième étage, J'étais troublée de ce que j'ai vu. L'hôpital était débordé, mais ce n'était pas en raison de la saison des fêtes, mais c'était car il y avait des gens qui attendaient au dans les corridors. C'est la réalité quotidienne de cet hôpital. Cet hôpital est presque toujours à plus de 90 en matière de capacité. Le la charge du personnel est, est croissante et a augmenté de 20 chaque année. Donc, Je pose cette question à la ministre. Pourquoi son gouvernement ignore-t-il les besoins croissants en matière de santé mentale en Ontario rural La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je voudrais rassurer la députée d'en face que nous nous efforçons en vue d'améliorer nos services en matière de santé mentale, ainsi qu'en soins aigus. Nous faisons des investissements dans le réseau hospitalier. Je vais donc réaffirmer que lors du dernier budget de 2017, nous avons investi plus de 500 millions de dollars qui constitue une augmentation importante comparativement au budget de l'année dernière. Nous étudions les démographies des régions particulières, c'est le genre de planification que font les Herlis, Et ils reçoivent les meilleurs avis professionnels quant aux efforts nécessaires de la part de notre réseau de la santé. Je voudrais aussi dire que la plateforme électorale du Parti conservateur n'a prévoyé aucun financement pour les hôpitaux. Question, euh, nouvelle question. Député de Bruce Gray Hansen. Arrêtez la pendule. Nous passerons bientôt aux avertissements. À la ministre de la Santé, le gouvernement libéral a emprunté 25 milliards de dollars pour une atténuation des tarifs d'électricité, une manœuvre politique. Le gouvernement n'a pas égalé le, le transfert fédéral de 1,9 milliard de dollars. Donc, votre gouvernement devrait en assumer les responsabilités. Les temps d'attente sont trop longs et donc les suicides sont à la hausse. Les parents tels qu'Angel Lowen, qui a perdu son fils, veulent qu'aucune famille ne fasse, ne fasse face à ce genre de problème. Les suicides ne disparaissent pas en raison de votre sous-financement. Donc je dis à la ministre, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire ces investissements, mais vous êtes d'avis contraire. Donc, quelle est, quelle est une priorité plus importante que de sauver une jeune vie? La ministre, aucune famille ne devrait jamais traverser un suicide. Et malheureusement, nous avons vu des situations très tragiques. C'est pour ça que notre gouvernement a demandé à l'association hospitalière s'il y avait davantage à faire, notamment quant à la prévention de suicides. Nous avons donc établi une équipe d'experts à cet effet. Nous avons reçu les recommandations de cette équipe et nous collaborons avec nos partenaires du reste de la santé pour nous attaquer aux recommandations du rapport dans le cadre de nos travaux visant à améliorer la prévention de suicide en Ontario. Ceci met en évidence la nécessité de parler de manière ouverte des défis en matière de santé mentale, de mettre fin à la stigmatisation, mais ainsi que de fournir les soutiens nécessaires. Nouvelle question, la députée de Nicolbert. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour la ministre de la Santé. Le 31 mars, le gouvernement coupera toute tout le financement de Eat Right Ontario, un programme qui offre des, des informations sur les aliments aux familles ontariennes mais comme étant, se sert de ce programme en raison de manque d'accès aux diététistes, mais ainsi que nous voulons faire en sorte que nos familles euh, mangent de bons aliments. En se servant de ce programme, les, patients, les familles peuvent avoir des, des, la vie professionnelle d'un diététiste et en plusieurs langues. Mais le 31 mars, ce programme n'existera plus. Pourquoi la ministre coupera-t-elle le financement de ce programme et pourquoi est-ce qu'elle rend la situation de cet effet plus difficile pour les Ontariens? La ministre de la Santé. Je ne connais pas le programme particulier dont discute la députée d'en face, mais je suis d'accord qu'une qu saine alimentation est quelque chose de fondamental en tant qu'ancienne médecin hygiéniste en chef. Les bureaux de santé en fait font des efforts à cet effet et nous encourageons une saine alimentation euh, durant l'enfance qui entraîne une réduction de maladies chroniques plus tard dans la vie. Et donc, grâce aux efforts de la députée d'en face, nous avons adopté des mesures législatives portant sur l'étiquetage des menus qui est entré en vigueur en janvier 2017, la loi sur les sains sur les, choix. Donc, nous offrons des informations pour permettre aux gens de prendre de bonnes décisions au niveau de l'alimentation. Nous faisons des efforts à l'échelle de la province. Question complémentaire. Les diététistes du Canada qui gèrent saine alimentation Ontario au cours des dernières décennies sont très déçus de la décision du gouvernement. Et les familles de ma circonscription sont aussi déçues. Comme la ministre vient de dire, une saine alimentation est une façon de prévenir plusieurs maladies chroniques, par exemple le diabète. Et donc, si, si on n'a on pas les informations nécessaires à cet effet, il faut tout simplement appeler Saine Alimentation Ontario. Donc, si on a une maladie de corps, ces informations vous sont très utiles, ou plutôt vous étaient très utiles. C'est un service essentiel, surtout pour mes commettants. La ministre, pourquoi coupe-t-elle le financement de Saine Alimentation Ontario? La ministre, je vais me pencher sur cette situation particulière, je ne connais pas cet organisme. Mais je voudrais dire qu'à l'échelle de la province, nous avons plusieurs services qui permettent à la population d'accéder à une bonne alimentation, par exemple les programmes de alimentation pour élèves ainsi que les bureaux de santé. C'est l'une des normes de la loi sur la promotion de la santé, de faire en sorte que la population ait accès aux informations relativement à une saine alimentation. Bien que nous comprenions qu'il y a des défis, surtout quant à l'obésité chez les enfants, nous avons en fait plusieurs programmes. Qui, veulent, qui ont pour but de, de renverser cette tendance, et nous continuons de poursuivre des efforts à cet effet. Nouvelle question, député Merci de Connor. Président, ma question est pour le ministre de l'Environnement et l'Action en matière de changement climatique, l'Honorable Chris Ballard. L'Honorable Chris Ballard, la question porte sur la, la vente aux enchères du système de plafonnement et Le changement climatique existe. Les événements météorologiques extrêmes ont des effets importants sur la santé des êtres humains. Nous avons perçu une demi milliarde de dollars. Un gouvernement responsable doit avoir un bon plan qui a fait l'objet d'une analyse de rentabilité. J'ai étudié la garantie aux gens et je vois donc une partie qui joue à l'autruche, qui ignore les changements climatiques. Si j'ai bien compris. Premièrement, vous devez mettre de côté l'accessoire, parce que, comme je l'ai mentionné hier, il faut que ce soit en lien avec la politique du gouvernement. Vous pouvez faire une brève introduction, mais ensuite de faire le lien avec la politique. Merci, M. le Président. J'accepte vos conseils et je la mets de côté. Chacun de Chacune de ces recettes, en vertu de la loi, doivent être investies dans des programmes pour réduire la pollution. Et ces programmes de changement climatique, améliore l'infrastructure, des des rénovations des hôpitaux et des écoles. Ma question, est au ministre, comment est-ce qu'il peut expliquer, est-ce qu'il peut expliquer comment ce plan à succès peut aider l'Ontario, ministre de l'environnement et euh, en matière de changement climatique. Je remercie le député de de sa question et je sais qu'en en ce qui est trait du, au fait qu'il est ancien médecin, qu'il comprend bien les changements climatiques et que nous avons produit 471 millions de recettes avec notre, notre système, ça démontre que les entreprises sont confiantes envers notre marché, qu'il fonctionne. Nous avons vu avec les entreprises et les, les experts. Indépendants sont d'accord qu'un plafond sur le carbone est la meilleure façon de, de procéder à la tarification du carbone. Ça réduit la pollution et au prix le, le plus faible. En janvier, le commissaire a dit que notre programme de financement de plafonnement d'échange va investir beaucoup d'argent et nous sommes fiers de l'appuyer. Député, je euh, je pense que la réponse du ministère est très crédible, très logique, beaucoup plus logique. <coughs> Speaker, as I was saying, Monsieur le Président. Comme je l'ai mentionné, la réponse du ministre est beaucoup plus crédible et intelligente que la garantie aux gens. Hier, le ministre a annoncé le défi vert qui va accroyer 300 millions de dollars aux entreprises et aux organismes à but non lucratif pour réduire la pollution. Il s'agit d'investir dans l'avenir de l'Ontario et de faire en sorte d'une collectivité plus juste. Ma question est, au ministre, est à savoir comment est-ce que nous allons investir dans le programme qui va profiter à tous les Ontariens. Ministre, merci, M. le Président, et merci au député de Tobico nord Et Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Notre plan permet d'aider aux Ontariens à lutter contre les changements climatiques et d'épargner de l'argent. Entre-temps, nous sommes très déçus que les partis progressistes conservateurs ne prennent pas au sérieux les, cha les changements climatiques. L'environnement est trop important, M. le Président, pour l'ignorer. Le changement climatique, c'est trop important pour les ignorer. Un plan qui tourne le dos au changement climatique et laisse un trou de 9 milliards de dollars, de plus que 16 milliards de dollars n'est pas acceptable à nos yeux ou aux yeux des Ontariens. Monsieur le Président, nous investissons dans la province avec nos recettes de plafonnement et d'échange. Nous rendons le logement abordable. Nous prenons des améliorations dans l'éducation et dans les logements abordables. Nouvelle question, député de Whitby-Oshawa. Merci, ma question est à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Un sondage de 2007 par l'Association des fiduciaires en éducation a trouvé que qu'un un, un étudiant sur trois a trouvé que les services de santé mentale ne su suffisent pas aux besoins. Le la plateforme électorale de 2018 de l'Association étudiante demande au gouvernement de financer et de gérer la crise. Notre parti a déjà répondu en appariant le financement de 1,9 milliard de dollars du gouvernement fédéral en augmentant les investissements dans les écoles secondaires et primaires. Quand est-ce que le gouvernement va finalement s'attaquer à la crise croissante de santé mentale dans les écoles de l'Ontario? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée, ministre de l'Éducation, ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député d'en face de sa question. Je voudrais aussi euh, dire... Je voudrais remercier l'Association des fiduciaires en éducation pour leur militantisme et on va continuer d'avoir des discours avec eux, euh, des entretiens, pour voir comment on peut aider notre système scolaire, la santé mentale et les défis auxquels font face les jeunes personnes. C'est quelque chose que je suis entièrement d'accord et une priorité dans notre société dans notre système scolaire. C'est parce que nous savons que les jeunes font face à beaucoup plus de défis lorsqu'il s'agit des euh, enjeux, des préoccupations qu'ils ont maintenant. Les écoles font face à des crises d'angoisse, de, d'anxiété. Les gens sont aux prises avec la, la dépression. Et je veux leur dire que nous nous occupons, nous nous préoccupons beaucoup d'eux. Et c'est pour cette raison qu'on est très fiers de euh, s'attaquer à ces problèmes en donnant 49 millions de dollars sur les trois prochaines années. Je serai content d'aborder les détails durant la complémentaire. Député de, de Thornhill, à la ministre, l'Alliance des étudiants des, euh, de premier cycle ont préparé un rapport ensemble pour agir contre la santé mentale. Dans le rapport, les quatre partenaires ont expliqué que de donner des services de soutien à la santé mentale est un des plus grands enjeux sur les campus aujourd'hui et que les institutions postsecondaires ont fait en sorte que c'est une priorité, mais ne peuvent pas répondre aux défis à eux seuls. Les représentants des organisations ont visité Queen's Park à l'automne dernier, ont partagé leurs histoires très difficiles, ce qui comprend des, des étudiants qui ont... Ils se sont portés bénévoles pour euh, intervenir. Est-ce que le gouvernement peut dire aux intervenants pourquoi ils ont financé, les soutiens et ont forcé les étudiants à s'occuper l'un de l'autre? Ministre de l'Éducation postsecondaire, Merci Monsieur le Président, merci de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole ici aujourd'hui et de parler de cet enjeu très important. Nous savons que lorsque les étudiants vont à des institutions postsecondaires dans les collèges et les universités, c'est un moment très stressant et très difficile. C'est souvent la première fois qu'ils quittent le foyer, leur foyer et qu'ils doivent être euh, loin de leurs parents et de leurs amis. Nous savons que euh, cet enjeu nous connaissons très bien cet enjeu et nous avons agi en tant que gouvernement c'est pour cette raison que en commençant avec cette année scolaire nous investissons 6 millions de dollars annuellement dans les soutiens au, à la santé mentale durant les trois prochaines années, ça veut dire que nos investissements seront de 15 millions de dollars annuellement pour que nos campus soient des endroits où les gens, les étudiants peuvent se sentir comme s'ils sont appuyés et soutenus. Ils auront des soutiens d'aide, des aides téléphoniques pendant 24 heures par jour, 7 jours/semaine. Député de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre euh, des Services à l'enfance et à la jeunesse. J'ai posé des questions au sujet de Souter qui a euh, filmé sa propre, son propre suicide alors qu'elle était laissée seule dans un, foyer, euh, dans un euh, foyer de groupe pendant 45 minutes. Et le ministre a répondu qu'il était prêt pour répondre à toutes les questions de la part des parents. Mais c'est inacceptable. Le fardeau ne devrait pas être mis sur les parents qui veulent euh, prendre contact avec le ministre. Et ça n'aide pas les Premières Nations et les peuples autochtones avec des enfants dans des foyers de groupe. Je demande la question encore une fois au ministre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Camina? Ministre, Merci, M. le Président. Depuis que je suis le ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse, j'ai trouvé que ce type d'enjeux sont souvent les plus complexes et, les, et qui posent le plus de défis à la surface. C'est aussi uh, Crève-Cœur d'entendre de, ces histoires qui viennent de, uh, de plusieurs endroits dans la province de l'Ontario. Je pense souvent aux parents et aux proches et toute la douleur qu'ils ressentent. Et je le dirai encore une fois, je suis toujours prêt à rencontrer toute famille et d'avoir ce type de conversation dans une assemblée au sujet de, de l'histoire personnelle qui a eu lieu. Et le dé, les défis auxquels cette famille font face, et ce n'est pas l'endroit approprié pour avoir ce type de discussion. Je vais avoir une rencontre avec les familles, avec la famille, et j'ai eu plusieurs rencontres avec les familles de l'Ontario et de leur parler des défis auxquels ils font face. Complémentaire, mais ça, c'était une réponse inappropriée. C'est l'endroit où on soulève les enjeux des, des personnes dans cette province. En ah, mai dernier, j'ai soulevé l'histoire de Kenina Staff ainsi que d'autres enfants qui sont morts dans des foyers de groupe, et à ce moment-là, j'ai demandé au ministre de mettre en œuvre des enquêtes sur les morts de tous les, euh, les enfants. Et le coroner est en train de faire un examen de 11 morts. Et on n'est pas sûr que la mort de Kalina fait partie. Nous devons savoir ce qui s'est produit pour qu'on puisse arrêter la mort des enfants qui sont sous la tutelle de, du gouvernement. Est-ce que le ministre va s'assurer qu'il y aura une enquête transparente et ouverte pour qu'on puisse épargner des vies à l'avenir? vous asseoir. Merci. Ministre. Merci, M. le Président. Je pense que chaque, toutes les jeunes personnes dans la province méritent de se sentir en sécurité, et s'ils ont besoin d'aide ou leurs familles ont besoin d'aide, il doit y avoir des endroits qui peuvent les aider. C'est pour cette raison qu'on a mis en œuvre la loi dans la province de l'Ontario pour assurer qu'il y ait plus de redevabilité et de transparence. Nous avons mis en œuvre notre plan directeur qui change la réglementation dans le secteur. C'est une famille qui a qui est aux prises avec beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup d'enjeux de, en ce qui concerne la confidentialité. Dans ce cas en, en particulier, je pense que c'est complètement inapproprié de rendre cet enjeu politique. Si elle veut vraiment aider la famille, elle vient me parler et de, on va trouver une façon de s'y prendre. Mais s'il veut parler de politique et de règlement, à savoir que ce qui réglemente les enfants, mais euh, c'est une toute autre histoire, mais arrêtez de, de faire la politique avec ce type d'enjeu. Une question. Nouvelle question. Député de Guelph. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre et responsable des petites entreprises. Vous savez, M. le Président, qu'on entend de la, de la part de l'opposition? Vous allez vous joindre à eux? Merci, Monsieur le Président. De la part de l'opposition, ils nous disent que l'économie ne se porte pas bien et qu'on euh, ignore les besoins des petites entreprises, mais nous savons que ce n'est tout à fait pas le cas. Nous savons qu'en Ontario, nous sommes en train d'être de, euh, un des moteurs économiques. Nous avons créé 800 000 emplois depuis la récession. Notre taux de chômage est le plus bas en 17 ans et sous la moyenne nationale pendant trois, trois mois consécutifs. C'est important que nous puissions assurer que nos entreprises et nos collectivités se portent bien et continuent de créer de bons emplois. En fait, hier, le ministre était dans ma circonscription de Guelph pour annoncer notre partenariat avec la brasserie Slimin, donc par le biais de votre présidence est-ce que le ministre pourrait nous dire comment le gouvernement est en train d'appuyer le développement régional. Ministre responsable des petites entreprises, je voudrais remercier la députée de Guelph de sa question. Le mois dernier, la Chambre de commerce et l'économiste de BMO a dit que les les chiffres économiques de l'Ontario sont les meilleurs depuis les, une décennie d'investir dans les petites entreprises. C'est quelque chose d'intelligent et de logique. Nous avons investi 63 millions de dollars, 163 millions de dollars d'investissement. Nous continuons d'appuyer 40 000 emplois bien rémunérés. Hier, j'ai eu le privilège de créer un partenariat avec les brasseries euh, Slimen. Pour appuyer des emplois, 425 emplois locaux, la production sera faite de 100 000 hectolitres de, des États-Unis en Ontario et de faire croître des investissements de bons emplois et d'investir dans la technologie et l'innovation et d'assurer qu'on puisse appuyer des emplois bien rémunérés ici et de faire en sorte que l'industrie soit à la fine pointe de la technologie. Décuter Merci, M. le ministre. C'est clair que le gouvernement est en train de faire tout ce qui doit être fait pour appuyer les collectivités les petites entreprises. Les partis de l'opposition voudraient que les Ontariens croient qu'on on ne fait rien pour aider les entreprises. En Ontario, c'est tout simplement faux. Autre, contrairement à leur plan, qui ne garantit rien d'autre que des compressions compression après compression, nous sommes en train d'investir ici dans des emplois, ici à la maison. Leur propos alarmiste que l'augmentation du salaire minimum va réduire le personnel et qu'il va entraîner plus d'automation est aussi faux. La semaine dernière, j'ai été joint par le ministre pour annoncer des investissements pour l'innovation dans ma circonscription de Berry. C'est un autre exemple à démontrer comme comment le gouvernement est en train d'appuyer la croissance dans les petites collectivités. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations, à savoir euh, l'importance de notre programme de développement local Ministre, je voudrais remercier le député de Barry de sa question complémentaire. Nous faisons tout ce qui doit être fait pour que notre plan aille de l'avant et d'aider les, les entreprises à investir en Ontario. Comme le député de Barry l'a mentionné, nous avons mentionné notre partenariat avec l'innovation à Barry et que nos robots sont en train de créer des emplois. Ça va créer 29 nouveaux emplois et de maintenir 102 emplois. 130 personnes auront des emplois très bien rémunérés grâce à nos investissements. Euh, L'automation va euh, permettre d'avoir de très bons emplois bien rémunérés. Le centre a aussi euh, des collaborations avec les gens au sein d'un périmètre de 2 km avec les entreprises locales. Nouvelle question, député de niagara -West Grand Block. Merci. Ma question est au ministre de, de la Santé et des soins de longue durée. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de participer dans des, euh, des activités avec euh, les agents de police de Niagara et j'ai eu euh, la chance d'avoir euh, de l'information, à savoir les investissements qui sont faits dans la santé mentale. et Ces agents de première ligne ont partagé plusieurs histoires de, euh, suite, à la suite du manque de financement et de services préventatifs. La plupart des appels que les, les agents recevaient, c'était des appels euh, de gens en crise qui auraient pu profiter de, des investissements de prévention. Est-ce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment les agents peuvent se concentrer sur les services de police? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, le député a soulevé un très bon point, que les agents de police se penchent sur les enjeux en lien avec la santé mentale. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en œuvre une table, un comité consultatif avec les ministères où les ministres de la Santé, des services à l'enfance et à la jeunesse, des services correctionnels, sont assis à la table et abordent la question des aspects de la santé mentale et l'incidence sur une, toute une panoplie de services du gouvernement. C'est une initiative qui est très importante. Nous avons amélioré nos soutiens à la collectivité et je sais que votre service de police est bien conscient de ce fait. Nous avons amélioré des investissements dans des logements d'appui et le, tous les investissements donc, que le, le ministre de la, des Services à l'Enfance et à la Jeunesse l'a mentionné. C'est un enjeu très complexe et nous investissons dans ce domaine. ministre député de Caliwar, euh, lakes il y a un service d'intervention de, de, de crise mobile. Ils voulaient avoir plus d'informations que les services étaient très impressionnants et certaines des initiatives innovantes pourraient aider des initiatives telles que des, euh, des groupes de soutien tels que Coast. Ils aident les services d'agents de police et... Le comité a avisé d'aider, de, de soutenir ces, euh, ce système. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'aide pas à, à appuyer ces services aux euh, intervenants de première ligne? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, merci de la question. Pour moi, j'ai ainsi l'occasion de reconnaître ce que l'on entend, ce que l'on voit dans la province. Oui, il faut transformer le système et la L'élément sentimental est un élément important. Pour la première fois dans la loi sur les services de police, nous avons un plan de sécurité communautaire et chacune des municipalités pourra utiliser les services disponibles ensemble et trouveront une solution pour remédier à ces enjeux. Moi aussi, j'ai accompagné une patrouille et les polices, les services de police, nous demandent des capacités, des outils pour se pencher sur ce problème. Je suis très fier de la position du gouvernement qui prend des mesures à cet égard. Nouvelle question. Député de Windsor-Wood, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Après des décennies de coupes et un financement stagnant, entraîne la crise dans les hôpitaux attendent de services en santé mentale. Comme en démence, ils sont mis en, en soins cliniques parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Nous voulons atténuer le problème. Et il y a des lits dans la région. Les unités sont prêtes à être exploitées. Tout ce dont ils ont besoin, c'est l'appui financier du gouvernement pour que les lits puissent être utilisés par les patients. Le ministère a reconnu qu'il faut ouvrir sa lit. La ministre a dit ce matin que la santé mentale fait partie de notre bien-être. La ministre s'engagera-t-elle aujourd'hui à assurer le financement de cette institution pour que les aînés avec des soins complexes puissent avoir accès à ces lits? À la députée d'en face, ancien porte-parole, je dirais que c'est une question importante s'il en est une. Je sais, voilà ce que l'on fait à l'échelle de la province. Où il y a des manques dans le service et comment on peut combler ces services. Elle a mentionné les aînés avec des besoins complexes, dont la démence. Nous avons une stratégie dynamique à cet égard. À l'échelle de la province, nous nous sommes engagés à s'assurer que ces personnes et leur phénomène puissent être appuyées et continuent d'être traités avec dignité et respect. Dans le budget 2017, le gouvernement a annoncé un investissement de 101 millions de dollars sur trois ans pour la stratégie en matière de santé mentale, dont la démarche pour mieux coordonner les soins, accès à des spécialistes, et ainsi qu'accès à des soins communautaires. Merci de retour à la ministre de la Santé. Peut-être qu'elle n'a pas compris ma question. C'est une aile clé en main qui attend le financement de la province pour finalement inviter les, euh, les patients les aînés qui ont travaillé toute leur vie pour améliorer la province devraient avoir accès à des services en santé mentale le moment venu. Ils doivent s'y attendre, même que pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Il ne faut pas trouver des solutions à la pièce. Le, le gouvernement doit faire quelque chose de différent. Voilà pourquoi les Nouveaux-Démocrates, un investissement et des services en santé mentale et de dépendance, la ministre de Santé va-t-elle s'engager à fournir les ressources nécessaires maintenant et s'engager et d'avoir des services en santé mentale et en dépendance pour remédier à cette crise une fois pour toutes? Le gouvernement, Monsieur le Président, a, fait cet a pris cet engagement. Nous allons nous pencher sur toutes les demandes de traitement bientôt. À la députée de Windsor, je lui dirai ceci. Il est clair qu'elle a raté le budget 2017. Nous avons investi plus de 500 millions de dollars en financement pour, euh, à l'intention des hôpitaux pour l'élargissement des services et ses lits de transition, initiatives en logement. Tout cela fait partie du puzzle On ne travaille pas. Nous allons continuer à le faire. Nous sommes engagés pour nous assurer que tous les interviens vivent dans la dignité et le respect qu'ils méritent. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Député de scarborough ginco ma question s'adresse à le ministre responsable de l'Accessibilité. Le gouvernement a fait davantage en matière d'accessibilité que tout autre gouvernement avec la création d'une stratégie la Loi sur l'accessibilité pour que l'Ontario soit accessible d'ici 2025. Il y a eu des objectifs qui ont été fixés. L'ensemble ont été atteints. Mais il faut faire davantage dans ma circonscription. Les résidents veulent en apprendre davantage. En outre aux normes déjà en place par vous et à la ministre, peut-elle informer la Chambre? Les normes en matière d'accessibilité en éducation ministre responsable du service gouvernemental et responsable de l'accessibilité. Je voudrais remercier la députée de Skabarajinko de sa question importante et tout le travail qu'elle fait au niveau communautaire pour tous les Ontariens. Mardi matin, je vous demande à tout chacun d'imaginer les salles de classe, des images pour moi, que ce soit à la, ma à la maternelle, aux élèves du secondaire, qui font des études avant les mathématiques, je pense. Et pour les personnes avec un handicap, est-ce qu'ils reçoivent tous les services du réseau scolaire? Auront-ils les réseaux scolaires? Auront-ils les ressources nécessaires? Y a-t-il des obstacles pour développer leur plein potentiel? Voilà pourquoi je suis heureuse que nous avons établi deux comités de développement de normes dans le réseau l'éducation entre en, en maternelle et la douzième année et je vais en parler davantage pendant le complémentaire. Merci, complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse et d'assurer le leadership en matière d'accessibilité. Le travail effectué par le directorat de l'accessibilité continue à créer un espace ouvert et une société juste en Amérique du Nord. Dans ma circonscription, je sais que mes résidents, particulièrement les jeunes, veulent en apprendre davantage sur les normes de ce comité. Par vous et au comité, voulez-vous informer la composition de ce comité et le travail que vous allez faire pour atteindre cet objectif? Ministre, merci, Monsieur le Président. Une fois de plus, c'est très important. C'est un sujet sur l'accessibilité est important. Et la question quand de savoir sur le travail du comité. Ce comité permet de créer un espace scolaire plus inclusif pour le développement du plein potentiel des étudiants ou des élèves. Il est composé de plusieurs personnes qui ont cette expérience dans le réseau de l'éducation, que ce soit des, que des parents, des experts, des élèves et cela est un jalon important pour l'accessibilité aux personnes handicapées. En, grâce à ces expériences et ses compétences, il y a un avenir plus brillant pour les élèves qui bénéficient de nouveaux secteurs, de nouveaux critères en matière d'accessibilité. Cela aura un impact au début, tout au début de l'école jusqu'au collège ou à l'université. Je suis heureuse. Lindsay va présider ce comité et Tina Well pour le secteur secondaire. Merci. Conformément au règlement 38, le député de Whitby-Oshawa s'est dit mécontent de la réponse donnée par la ministre, la ministre de la Santé et des soins de longue durée en matière de santé mentale. Ce sujet sera débattu ce soir à 18h, conformément au règlement. Le député de Huron-Bruce a dit mécontent de la réponse donnée à sa question. Par euh, la ministre de la Santé et des Soins dans le concernant les besoins en santé mentale dans le milieux rural. Ce sera débattu demain à 18h, conformément au règlement 38. La députée de Niagara-West C'est s'est dit. Je ne suis pas satisfait. Conformément au règlement 38, le député de Niagara West, Grand s'est dit mécontent de la réponse donnée par la ministre de la Santé concernant la santé mentale. Et ce débat sera fait demain à 18h. Il y a mise au voie en deuxième lecture du projet de loi 194, loi concernant le marché public. Sonnerie de cinq minutes. Convoquez les députés. Député, veuillez regarder votre fauteuil. 26 février 2018. 26 février 2018, Mme McMahon a proposé le projet de loi concernant l'équité en matière de marché public. Tous ceux qui sont pour se lèveront et attendront d'être nommés avant de se rasseoir. Dwin. Ms. Naydu Harris. Ms. Ms. Jassy Mr. Shirelli. Mr. Chan. Mr. Chan. Ms. McCharles. Ms. McCharles. Mr. Mr. McMeekin. Mr. Takara. Mr. Dugas, Mr. Dugas. Mr. Mrs. Mrs. Sanders. Ms. Matthews. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Mr. Moridi. Ms. Hunter. Mr. Coteau. Mr. Leal. Coteau. Mr. Flynn. Mr. Thibault. Mr. Albanese, Mr. Rinaldi. Mr. Cole. Mr. Bartonetti. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Zimmer <inaudible> Mr. Zimmer, Mrs. McGarry, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Morrow, Ms. Molly, Ms. Molly, Madame DeRozia, and Madame Dorosia, Mr. Codries, Mr. Codries, <sighs> Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mrs. Mangas, Manga, Mr. Kraft. Mr. Mr. Kraft. Ms. Wong, Ms. Mall, Mr. Geez... Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dawn, Mr. Dawn, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Ms. Koala, Ms. Koala, Ms. Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Potts, Mr. Potts. Miss Thompson. Miss Thompson. <laughs> Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. McCloud. Mr. Mr. McCloud. Mr. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Miss Jones. Miss Jones. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Yakubas. Mr. Yakubas. Mr. Hilliard. Mr. Mr. Mr. Hilliard. Hmm. Mr. Mr. Miller, Perry Samuskoka. Mr. Mr. Miller, Perry Samuskoka. Mr. Mr. Mr. Scott. Mr. Scott. Mr. Harris. Mr. Harris. Miss Martell. Miss Marteau. Mr. Yurek. Mr. Yurek. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Osterhaus. Mr. Osterhaus. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Monroe. Mrs. Monroe. Mr. McDonald. Mr. McDonald. Mr. Pettit. Mr. Pettit. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr. Vantoff. Mr. Vantoff. Mr. Bisson. Mr. Shibson. Madame Gelida. Madame Gelan. Ms. Fife. Ms. Fife. Mr. Tabbit. Mr. Tabs. Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller-Hamilton-East Stoney Creek. Ms. Monta. Mr. Shimonta. Ms. Sapp. Ms. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Gradsky. Mr. Gradsky. Mr. Gates. Mr. Gates. Mr. French. French. All those opposed, please rise one at a time be recognized by the clerk. Yeah. Mr. McClare. Mr. McClare. Tous ceux qui sont se s'élèveront et attendront d'être nommés avant de se rasseoir. Are 89. Les oui, 89, les non, 1. Les oui étant 89 et les non, 1, je déclare le, le, la motion adoptée conformément au règlement de la Chambre. Le projet de loi est envoyé au comité et concernant et également mise au voie concernant la motion d'attribution de temps, concernant les lois sur le coroner et vous modifier d'autres lois. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Le 5 mars, Mme de Rosier a proposé l'avis de motion 63 concernant la motion d'attribution de temps concernant la mise en œuvre concernant la loi 174, 175 visant à modifier d'autres statuts et réglementations. Tous ceux qui sont pas se leveront et attendront d'être nommés avant de se rasseoir. Mr. McMahon, McMahon, Mr. Susan, Mr. Ms. Ms. Wynne, Wynn, Wynn, Ms. Wynn, Harris, Ms. Jasson, Mr. Shirelli, Mr. Mr. Chan, Ms. McCharles, Mr. McCharles, Mr. McMeekin, Mr. McMika, Mr. Takar, Mr. Takar, Mr. Dugan, Mr. Mr. Sandals, Ms. Matthews, Ms. Matthews Mr. Gravel, Mr. Gravel, Mr. Ballard, Mr. Ballard, Mr. Moridi, Mr. Hunter, Mr. Coteau, Mr. Coteau, Mr. Leo, Mr. Leo, Mr. Mr. Mr. Albanese, Mr. Rinaldi, Mr. Cole, Mr. Cole, Mr. Delaney, Mr. Dillon, Mr. Dillon, Dominic, Ms. M. Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Molly, de Dixon, Mangas, Crack, Fraser, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Hogarth, Koala, Martin, Mrs. Martin, Mr. Potts, et attendront d'être nommés avant de se rasseoir. Jones, Mrs. Jones, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Yakubuski, Mr. Mr. Hillier, Mr. Hillier. Mr. Miller, Perry Sal Muskoka. Mr. Miller, Perry Ms. Ms. Scott, Ms. Thompson, Ms. Thompson. Mr. Harris, Mr. Harris. Mr. Harris, Mrs. Monroe, Mrs. Mrs. Mrs. Marteau, Mr. Mr. Urick, Mr. Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Osterhoff, Mr. Osterholm. Mr. Osterholm. Mr. Barrett, Mr. Barrett. Mr. Nichols, Mr. Mrs. Monroe, Monroe, Mr. McDonald, Mr. McDonnell, Mr. Pettipees, Mr. Coe, Mr. Mr. Mr. Cho Mr. Cho. Mr. Shibison, Mr. Vantal, Ms. Fife, Fife, Mr. Tavins, Mr. Mr. Miller, Hamilton East Stoney Creek. Mr. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, Mr. Monta, Mr. Monta, Ms. Sattler, Ms. Sattler, Ms. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong, Ms. Taylor, Ms. Taylor, Ms. Armstrong, Ms. Forrester, Ms. Forrester, Ms. Forrester. Mr. Mr. Hatfield, Mr. Hatfield. Mr. Gretzky. Gretzky, Mr. Gates, Mr. Gates, Mr. Gates. Ms. French, Mr. French, Mr. Mr. McLaren, Mr. McLaren. Les oui 51, les non 40. Les oui étant 51 et les non 48, je déclare la motion adoptée concernant la loi concernant pour les crédits pour la fin de l'exercice financier 2017. Même vote. Même vote. Les oui 51. Les non-40, les oui étant 51, les non-40. Je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Troisième lecture du projet de loi. 186 de loi pour autoriser les crédits pour l'exercice financier se terminant le 31-28 février 2018. Je propose la troisième lecture de 186 pour autoriser les crédits jusqu'au 31 mars 2018. Convenu? Pledis à la Chambre que la motion soit adoptée. J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. Selon moi, les oui l'emportent. Convoquer les députés. Même vote. Même vote. Les oui, 51, les non, 40. Les oui étant 51 et les non, 40, je déclare la motion adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi est adopté tel qu'il apparaît dans la motion. Nous avons une mise en voie sur la motion troisième lecture du projet de loi lois visant à adopter la loi de Dorum sur la sécurité et de modifier la loi sur l'éducation. Convoquer les députés, sonnerie de cinq minutes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour. Plus tôt. Madame Venet a proposé la troisième lecture du la de loi 193, soit dictant la loi Ron de 2018. C'est la sécurité en matière de la commotion modifiant la loi sur l'éducation. Tous ceux qui sont bons sur les bras et attendront d'être nommés avant de se recevoir. Mme McMahon. M. McMahon. Mr. Susan, Mr. Sousa. Mr. Wynne. Mme Harris. Mme Harris. Jassy. Mr. Mr. Shirelli. Mr. Chan, Mr. Chan. Mr. Charles McCharles. Mr. McCharles. Mr. McMeekin. Mr. McMeekin. Mr. Takar. Mr. Takar. Mr. Dugan. Mr. Dugan. Mr. Sandals. Mr. Sandals. Ms. Matthews. Ms. Matthews. Mr. Gravel. Mr. Gravel. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Moretti. Mr. Moretti. Mr. Hunter. Mr. Hunter. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Leal. Mr. Leal. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Tebo. Mr. Tebo. Albanese. Mr. Albanese. Mr. Ronaldo, Mr. Rinaldi. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Bardnati. Mr. Bardnati. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Darmody. Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Mrs. No. McGarry, Mr. McGarry, Mr. Morrow, Mr. Morrow, Ms. Molly, Ms. Molly, Madame DeRose, Mr. Cod, Mr. Codry, Mr. Mr. Mr. Dixon, Mr. Dixon, Mrs. Mangas, Mr. Mangas, Mr. Crack, Mr. Crack, Ms. Wong, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mrs. Ms. Hogar, Ms. Hogar, Ms. Kowala, Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Potts, Mr. Potts, Ms. McCloud, Ms. McCloud, Mr. Long. Mr. Harding, Mr. Harding, Mr. Wilson, Mr. Wilson, Ms. Jones, Ms. Jones, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Yakubus, Mr. Yakabuski, Mr. Hillier, Mr. Hillier, Mr. Miller, Perry Sam Mr. Miller Perry Samuskoka, Mr. Scott. Ms. Scott. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Harris. Mr. Harris. Mrs. Marteau, Mr. Yura. Mr. Mr. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Nichols. Mrs. Mr. Monroe. Mr. McDonnell, Mr. McDenell. Mr. Petipies. Mr. Petipies. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Cho. Mr. Cho. Ms. Fife. Ms. Fyfe. Monsieur Bisson. Monsieur Bisson. Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Mr. Bisson. Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek. Miller-Hamilton-East Creek. Monsieur Armstrong. Taylor. Hatfield. Gates. Gates. French. McLaren. McLaren. Monsieur Et attendront d'être nommés avant de se rasseoir. Les oui 81 et non zéro. Les oui étant 81 sur les non-0, je déclare la motion adoptée. Rosamulture du projet de loi, qu'il soit résolu, que le projet de loi est adopté tel qu'il est formulé dans la motion. étant donné qu'il n'y a aucune autre mise au voie différée, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 15 heures.